La semaine dernière, vous nous avez euh, partagé euh, avec beaucoup d'émotion ce qui vous était arrivé le 24 décembre au soir. Du vraie. Oui, oui. Du coup, naturellement, on, on brûle d'impatience de savoir ce qui euh, vous est arrivé le 31 décembre. Et <rire> bien, vous n'allez pas être déçus. Hein, J'ai démarré 2021 avec une expérience incroyable. Incroyable. Ah, bah, Figurez-vous qu'on est parti deux jours dans un gîte euh, avec toute la famille pour fêter la nouvelle année. On s'est dit tant qu'à pas faire la fête, hein, autant la faire, euh, autant pas la faire tous ensemble. Quoi. Et puis cette année, je crois qu'on avait vraiment besoin de ouais. calme. À 22h, tout le monde dormait. À 20 ans, tu m'aurais dit que je dormirais avant minuit un 31 décembre. Je crois que j'aurais eu un peu honte. Quoi. Après, il faut voir le contexte aussi. Hein. Vous savez, le 31 au soir, moi j'aime bien relire mon année, Regarder les photos dans mon téléphone, voir ce, que, euh, ce qui a été vécu, repenser à tous les bons souvenirs marquants euh, de l'année passée. Petite relecture quoi. Ouais exactement, mmh. ben là ça ne m'a pas pris plus de 10 minutes quoi. Alors que si au contraire <rire> j'avais relu tous les événements qu'on aurait pu faire mais qui ont été annulés, bah ben là ça m'aurait pris toute la nuit. Et puis franchement depuis début janvier, ça se voit carrément que personne n'a fêté l'arrivée de la nouvelle année. Tout le monde me souhaite une bonne année à la manière d'une pub de crédit à la consommation. Bonne année 2021, offre soumise à condition Bon, euh, du coup, notre réveillon, euh, certes, il était simple, mais il était super bien. Alors, vous allez me dire, merci, euh, super, euh, mais c'est ça, votre expérience incroyable Franchement, on préférait, quand votre détecteur de fumée, il appelait les pompiers, quoi. Hein. Alors, oui, tout indiquait que cette fois, nous allions passer un agréable séjour, tout, sauf le pot de sel. Parce qu'il était vide. Ouais, il voilà, y, voilà, y a un pot de sel, mais il voilà, n'y a pas de sel dans le gîte. Quoi. Dans une location. Ouais, exactement. <rire> c'était ah, bon, le seul truc qui n'allait pas. En même temps, euh, euh, alors ça, ouais, moi, je je, sincèrement, je ne l'avais pas vu venir. Euh, au ouais. moment de passer à table, tout était fade, quoi. De quoi te dégoûter d'être entré en 2021. En même temps, après l'année 2020 bien salée qu'on s'est farci, euh, bah, euh, c'était peut-être bien de mettre un peu le haut, là. C'est bizarre, le sel. Hein. Quand on n'en mets pas, tu es sûr de rater ton repas hein, euh, Bon, tu me diras, oui, vous allez me dire euh, quand on en met trop aussi. Hein. Bon, je me demande toujours comment ce genre de choses est apparu la première fois dans l'humanité. Non mais euh, l'humain, premier humain qui a eu le courage de mettre un peu de sel sur sa viande, qui a fait, oh la vache Non mais c'est ça le vrai goût du mammouth en fait ouais, Le Steve Jobs du néolithique, quoi. Et puis j'imagine aussi hein, le vieux réac de la tribu qui Il est arrivé, toujours, hein. évidemment, et qui dit, oh non, non. Faut pas faire comme ça. Hein. On a toujours mangé sans sel, euh, avec le sel. Je vous dis, on part directement sur une génération de décérébrés. Bon, je pense qu'on l'a pas écouté longtemps celui-là parce que euh, bon, on va quand même euh, se dire la vérité quoi. Hein. Depuis l'invention du sel, est-ce que l'humain ne serait pas devenu genre un peu accro quoi il y a Toutes les sortes de sel qui existent en plus. En plus. Hein. Et aujourd'hui, tu prends n'importe quel aliment, tu le manges sans sel. Franchement, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai connu des gens hein, qui étaient accros à la drogue, bah, franchement c'est pas marrant, hein. ils peuvent pas s'en passer, hein. leur vie n'a plus de sens sans la drogue. Bah, moi quand j'étais devant mon assiette là, de pâte sans sel, bah, franchement mon repas il n'avait plus vraiment de sens. Hein. Mais bon, en préparant la chronique, j'ai lu qu'en fait c'est surtout le manque de sel hein, qui peut provoquer le, le coma ah. ou la mort. Voilà. Heureusement que j'ai pas lu ça euh, sur place parce que sinon j'aurais un peu flippé. Enfin bon, un jour un homme a dit euh, vous êtes le sel de la terre, vous êtes qui je parle Hein, ouais. Un grand barbu, hyper sympa. Beau gosse. Ouais, exactement. <rire> euh, et franchement, euh, moi, je trouve que comme compliment, ça, c'est classe. Hein, déjà, à la base, euh, le sel, on n'en trouvait pas dans les supermarchés. Mm -hmm. euh, le sel, à l'époque, euh, c'était rare, mais ça relevait déjà les plats. Un peu comme euh, la truffe aujourd'hui. Si Jésus voulait se mettre à la page, aujourd'hui, il pourrait dire « Vous êtes la grosse truffe de la Terre. » Vous <rire> ouais remarqué je ne sais pas si, si, si quelqu'un vous dit que ça, je pense qu'il y a moyen de le prendre mal. Donc bon, restons sur le sel. Okay. Après deux jours sans sel... Mes repas, je commençais un peu à les appréhender. Vous m'auriez vu, là, en train, de, ouais, en train de récurer. C'était pas la fin. Vous m'auriez vu en train de récurer le pot de sel avec mon gros doigt. là. C'était tellement triste. Quoi. Du coup, euh, je me dis que la vie, c'est un peu comme un repas. C'est Dieu qui a tout préparé, mais c'est notre responsabilité, à nous, les chrétiens, d'en relever le goût. Si nous, le sel de la terre, on fait pas notre taf, bah on peut comprendre que les gens, ils aient plus goût à la vie et qu'ils aillent chercher ailleurs, euh, améliorer leur vie ou leur repas avec d'autres condiments. Mmh. Voilà, bah, moi, et ça m'interroge en tout cas euh, sur ma place de chrétien dans mon environnement. Ils sont où les lieux qui manquent de sel autour de moi Parce qu'une chose que j'ai bien comprise pendant ces deux jours, c'est que la vocation du ciel, croyez-moi, la vocation du sel, c'est pas de rester dans le pot, quoi. Alors pour 2021, je vais chercher à mettre mon grain de sel un peu partout où c'est nécessaire. Et je crois qu'après l'année 2020 euh, qu'on vient de se farcir, bah, euh, on ne va pas manquer d'occasion pour redonner du goût à la vie. Merci à Marou, on a hâte de découvrir la manière dont vous allez saler la vie des autres et la vôtre pour 2021. Merci.